Salut, salut, vous êtes là, bienvenue sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, partager euh, ce tutoriel à vos proches, hein, si ça vous a été utile, un like au minimum, active euh, la cloche des notifications. Donc, aujourd'hui, nous allons euh, parler de la virtualisation, parler en gros d'un hyperviseur. Qu'est-ce que c'est un hyperviseur le petites recherche donc en gros un hyperviseur également appelé moniteur de machines virtuelles est un processus qui permet de créer et exécuter des machines virtuelles entre guillemets euh, vm il permet à un ordinateur hôte de prendre en charge plusieurs euh, vm clients en partageant virtuellement ses ressources tel que la mémoire et la capacité de traitement ok donc en gros un hyperviseur en gros voici ce que ça vous fait donc si vous voulez plus de détails moi je vais vous expliquer ça de la manière que je l'ai compris comme l'a appris aussi en gros si Moodle sur les sur un hyperviseur il y, y a plusieurs types il y a l'hyperviseur du type euh, 1 tel que XXI par exemple lui euh, il permet de virtualiser des serveurs, euh, des serveurs et les administrer en ligne via son adresse IP, via leur adresse IP, pour créer des clusters, un USXI, ça, ça fait l'affaire. Ok, lorsque vous voulez, souvent vous voulez mettre un serveur virtuel intégrée dans votre architecture réseau et euh, c'est une machine qui va communiquer en travers les paquets IP comme toutes les autres machines par exemple telles que les imprimantes ou euh, les ordinateurs ou un smartphone ou tablette mais sauf que un serveur a des fonctionnalités beaucoup plus avancées que ses euh, ses, ses périphériques puis bon, vous avez l'hyperviseur du type 2 tel que euh, vous avez plusieurs, hein. vous avez Hyper-V, Hyper-V de Microsoft, et puis vous avez euh, VMware Workstation, de VMware, et VirtualBox. Voilà, vous faut savoir que VirtualBox et VMware, euh, bon là, sont liés actuellement, puisque VirtualBox est une solution Oracle, et puis, bon, Oracle a acheté euh, VMware, donc qui fait que VMware est, un, est une solution Oracle aussi. Donc VMware Oxygen, c'est ce que nous allons utiliser à l'avenir. Ok, donc euh, après, bon, bien que VMware Oxygen c'est sur licence payant, vous pouvez euh, utiliser celui de utiliser celui de par exemple, VirtualBox. C'est libre, c'est open source mais euh, en entreprise, vous trouverez rarement du virtualbox ok, vous trouverez plutôt du vmware workstation pour euh, cloner ou pour, pour créer des machines virtuelles ok, donc c'est peut-être des windows 10, windows euh, 8 et puis euh, 7 ou peu importe hein. ok Bon, les autres systèmes d'exploitation par exemple, vous pouvez même virtualiser euh, du mac os aussi linux puis par exemple du freebsd vous créez des machines tout dépend de votre bus, par exemple vos serveurs bf vos routeurs virtuels par exemple hein. cloner les enfin vous le créez en virtuel et vous allez l'utiliser comme une machine euh, physique enfin comme une machine dans votre réseau mais pour faut savoir que euh, la virtualisation se base sur la physique avant tout. Okay? Ça permet, certes, de gagner de euh, l'espace. Et c'est vert. C'est une solution vert. Bon, ce que je dis, c'est vert, c'est reculot. Par exemple, si vous avez 100 machines en physique, et que vous souhaitez rajouter... Euh, vous avez une demande de, de 50 machines de plus sur... Euh, les 100 que vous avez déjà, il aurait fallu préparer des, les 50 en, en physique comme ça vous avez une architecture physique, mais lorsque vous faites appel à la virtualisation sur les 100 machines que vous avez déjà, vous pouvez rajouter installer un hyperviseur, par exemple tel que Workstation et vous créez des, des virtuels, des machines virtuelles en fait des VM qu'on appelle ça qui va compléter les 50 machines que vous avez besoin en fait ce qu'on a de rajouter voilà si vous voyez à peu près le, la virtualisation c'est à ça que ça fait allusion donc pour l'hyperviseur même donc nous on, on, je, je vous faire un petit dessin vite fait propre oh, hyperviseur on a un hyperviseur comme ceci hop oh, mon hyperviseur il est comme ceci il est trop gros le trait je vais affiner le trait parce que oh, je vais prendre ce trait là celui là ouais ça va c'est pas trop grand comme tout à l'heure vous avez euh, votre machine euh, physique parce que n'oubliez pas que la machine virtuelle que vous allez créer va s'appuyer sur les ressources que contient la machine physique. Par exemple, si vous avez une machine A, une machine physique, un ordinateur euh, Windows 10, l'adware comporte par exemple euh, 16 Go de RAM ou euh, vous avez un processeur de 7 coeurs et puis des disques durs, vous avez un Tira par exemple minimum lorsque vous allez créer des machines virtuelles, il faudra penser à respecter ces ressources là, donc je vous conseille de laisser au moins euh, 25% des ressources pour faire tourner euh, la machine physique en même temps, sinon les VM vont vous, vous verrez, hein. les VM vont, vont ramer ça va pas à, fonctionner correctement donc nous on a dit qu'on va f... je vais faire un petit dessin sur l'hypervisor. vous avez quelque chose comme ça s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne si vous voulez plus euh... détails sur le sujet parce que là, là c'est la théorie je vais installer VMware Workstation avec vous et puis nous allons commencer à créer des machines en fonction de la machine que j'aurai en fonction des ressources qu'il aura donc je vais vous montrer au moins comment créer un ou deux parce que moi j'ai pas beaucoup de ressources en machine vous verrez qui okay, pour vous montrer à peu près le principe de l'hyperviseur hop je prends euh, ici je peux le mettre en gris ou oh, là, là, je vais le mettre en gris je vais le mets en gris puis je vais ici puis vous avez une petite partie là vous avez déjà la machine physique hein, donc je vais peut-être que je verrai pour le raffiner plus tard vous voyez à peu près comment je vais euh, m'organiser pour vous expliquer un peu je peux prendre cette couleur là hop vous avez Hyperviseur qui se dessine. Hop, donc nous on va mettre ça en noir. Et tant que cette autre petite bloc là, ça va être euh, une machine virtuelle en fait. La, cette bloc là fait allusion à la machine physique. Puis dire que Adware, hein? hop là c'est déjà mieux. La dite 22, donc on met ça à 16, on vient caler ça là. Ok, vous avez l'Adware qui est la machine physique un truc. Et je vais mettre la couleur comme ceci, pour que ça puisse bien euh, rouler. Sinon, je peux... Non, voilà. non. Je vais le laisser en, en school, en la couleur noire. Puis ici, je vais mettre l'hyperviseur. Ok Si vous comprenez bien la démarche, l'hyperviseur vient s'appuyer sur. Moi, je vais utiliser VMware avec vous. Je vais. Écrire VMware comme ceci. Boum. Donc, ça, c'est l'hyperviseur nous allons utiliser pour commencer un hypervisor du type 2 VMware ok n'oubliez pas de vous abonner pour euh, plus sur le sujet donc likez partager commenter voilà et c'est là c'est euh, l'os par exemple hein. c'est les os contre lui si je mets du jeune sur du jeune ça va pas le faire donc je vais sur le x je mets du noir puis je mets ici euh, ouais ça suffira pour donc ça peut être du windows ça peut être du linux ça peut être du euh, freebsd ou plein d'autres parce qu'il y a pas mal de systèmes d'application euh, qui fait je vais mettre euh, 12 et puis je fais ça pour aller plus vite et je fais ça ok, ça ce sont les applications en fait pour dire que c'est votre système d'exploitation qui va tourner, donc ça peut faire tourner euh, si vous avez besoin d'une machine Windows ça peut être du Windows, ça peut être du. Voilà. Si pour même mettre la chose, hein. on peut même euh, dire que. Ok, donc pendant ces temps, je peux même mettre des petites flèches pour. Puisque pour expliquer ça en théorie, comme ça, c'est pas assez. Donc après la pratique, ça va vite. Vous verrez tout à l'heure. Hein. Parce que ça, il faut que je prépare les tutoriels. donc voilà, en gros, ça c'est l'hyperviseur donc vous l'installez sur la doigt, hein, sur la machine physique en vous tenant compte des ressources physiques que cette euh, machine a ah. ok, puis là c'est le système de que vous allez mettre donc ça peut être une machine, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, je pourrais dire que ça peut être du Windows par exemple ici on met du Windows Passons du bleu, ça va super bien pour Windows Parce que lui Ok, Et puis ici euh, Vous avez du euh, Linux Ok, Et puis ici Vous pouvez dire que vous avez du euh, Mac OS. ok ça c'est les trois os que vous pouvez euh, que, que vous allez connaître forcément les autres peut-être que si je vous dis un fou bsd euh, voilà ça c'est un exemple hein? donc euh, donc je peux mettre aussi application pour, euh, pour que vous compreniez un peu un peu la démarche mais pourquoi il va falloir que je réduise. donc ça fait à l'application et je peux venir placer ça là comme ça vous allez bien comprendre le chemin c'est bien si il y a plein d'autres applications que vous pourriez utiliser pour faire ce que je fais là mais Il suffit largement. Ok, si vous restez euh, à la fin, vous verrez que vous aurez le nom de ce truc là. Donc, vous saurez que c'est euh, un hyperviseur. Que je vous explique le bon fonctionnement de ce truc parce que ce truc là, à l'avenir, c'est ça. Vous aurez quelques ordinateurs physiques bien sûr, hein. vous aurez toujours quelques ordinateurs physiques, mais parce que on veut réduire le maximum de tout ce qui bouffe, pollue, pour euh, par rapport aux ressources en fait pour gagner surtout de l'espace. Ok, ciao, bye, bye. C'est fini pour la théorie. Je pense que vous êtes en mesure de, de donner votre avis sur un hyperviseur et la virtualisation. A bientôt pour la pratique. Ciao.